« As-tu un minimum de commande ?» Le minimum de commandes te permet de pouvoir être certain que chaque commande que tu vas accepter sera une commande rentable. Le minimum de commande, c'est le prix en dessous duquel tu ne dois pas accepter une commande. Exemple, un client te contacte car il veut un gâteau de 6 personnes pour un anniversaire. En plein Covid, il se dit qu'ils bah, ne seront pas autorisés à être plus nombreux, alors il va prendre juste un tout petit gâteau il te contacte et il te passe ta commande pour ce gâteau de 6 personnes. Et comme tes tarifs sont de 10 euros la personne, tu vas lui donner un total de 60 euros TTC pour le devis de ce gâteau. Mais comme tu es un cake designer et que tu vas faire le gâteau sur mesure, tu vas prendre entre 5 heures et 7 heures de temps par rapport à comment tu t'appliques pour réaliser cette commande. Disons que tu vas prendre 7 heures de temps pour faire ce gâteau sur le thème du chevalier. Oui, le thème c'est chevalier. Tu vas prendre ton temps, 7 heures de temps pour réaliser ce gâteau sur mesure sur le thème du chevalier à 10 euros la part. Tu vas prendre environ on va dire 7 heures de temps car tu vas bien t'appliquer pour réaliser ce gâteau. 7 heures de temps pour une commande, une facture, un chiffre d'affaires de euh, 60 euros, ça revient à 8,60 euros l'heure. Maintenant, si on enlève dans ce prix le coût des ingrédients, si on enlève le coût des charges sociales, car oui, tu es une entreprise, donc tu vas devoir verser des charges sociales. Tu auras d'autres charges dans ta structure, ton loyer, euh, l'électricité, tout ceci, tu vas l'avoir dans tes tarifs. Et on va aussi enlever la TVA, car je recommande de prendre une entreprise qui te permet de te reverser la TVA. Maintenant, que te reste-t-il avec cette commande de 10 euros la part Laisse-moi te dire que sans même faire les calculs, tu seras inférieur au SMIC. Tu seras inférieur au SMIC. Et je te demande deux choses. Si tu fais ce gâteau pour le loisir, alors tu n'as absolument rien à changer. Continue ainsi, tout va bien. Mais si tu fais ça, ce gâteau, cette commande pour ton business, ce qui va suivre va t'intéresser. Je te recommande d'écouter jusqu'à la fin. Bienvenue sur Cake Entrepreneur, je suis Fanny Ouamara, pâtissière et cake designer après une reconversion professionnelle de la biologie à la pâtisserie. Je me suis lancée dans le cake design en 2015. Par hasard, j'ai passé un CAP pâtissier en France en 2017 et j'ai matriculé mon entreprise en 2019. Maintenant, j'ai une marque de gâteau sur mesure qui s'appelle Pâtissiel, mais également une marque de biscuits qui raconte l'Afrique qui s'appelle bleu Blossom, en plus d'avoir cette plateforme sur Cake Entrepreneur qui me permet de pouvoir échanger sur mon parcours et mes conseils durant ce parcours depuis 2015 à 2021. Dans cette vidéo, aujourd'hui, on va parler de l'importance d'avoir un minimum de commandes quand on est une entreprise, et particulièrement lorsque vous êtes designer, donc artisan, qui fait des gâteaux sur mesure pour des clients. Comme je l'ai dit en introduction, si vous ne mettez pas un prix minimum, vous allez avoir plusieurs erreurs dans votre business. Et je vais vous en donner quelques-unes et aussi des conseils tout de suite. La première chose que je peux te dire, c'est que le minimum de commandes te protège. Pourquoi Simplement parce qu'en ayant un minimum de commandes, tu peux savoir exactement quand est-ce que tu lèves ton derrière de ta chaise pour aller faire un gâteau. En effet, tu es protégé. Tu sais exactement que si tu acceptes cette commande-là, c'est ok, elle est rentable. Tu es au moins dans ton minimum de commandes. Mais ce n'est pas tout. Là vient le deuxième point. Le minimum de commandes reflète également le temps que tu passes pour faire un gâteau. Quand un client va te demander des tarifs ou un devis, en annonçant le minimum de commandes, tu dois avoir une photo à lui montrer. Un exemple qui va mettre en corrélation le prix, le temps et la décoration finale. Car évidemment, le minimum de commande n'est pas pour Faire des gâteaux avec des fleurs à la main, de haut en bas, du premier étage au huitième étage. Sinon, tu ne seras pas rentable. Le minimum de commande, c'est pour te dire que le gâteau le plus simple de toute ma boutique, c'est ce gâteau-là, avec juste euh, le prénom, avec une fleur ou avec juste une figurine en 2D ou 3D. Peu importe, mais tu as un schéma, un croquis, un prototype minimal. C'est le gâteau le plus simple que tu acceptes de réaliser pour ce client-là. Et dans ce cas, tu as un minimum de commandes pour ce gâteau. Mais maintenant, si le client veut quelque chose d'autre, il veut plus de décoration, et donc tu vas devoir passer plus de temps, là, tu vas commencer à augmenter ce prix, mais ça va se voir sur le croquis. Car le client va voir la progression en termes de décoration, en termes de temps, et donc forcément en termes de la troisième chose, c'est que le minimum de commande reflète la valeur de ton travail. Quand tu t'affirmes en disant « je commence mes gâteaux à partir de telle somme » et qu'en dessous, ce n'est pas la peine, ça va rendre le client curieux. Il va se demander « mais pourquoi c'est aussi élevé par rapport à un fraisier que je prends chez le boulanger du coin ?» Et là, vous allez pouvoir lui expliquer ce que vous faites réellement et il va comprendre la valeur de votre travail. Mais avant, il faut que vous-même vous en soyez persuadé et que vous compreniez quel est votre travail d'artiste, sucré, de cake designer Peu importe le nom que vous donnez, la valeur de votre travail va se refléter par rapport à ce minimum de commandes. Le quatrième point est que le minimum de commandes doit être annoncé aux clients. Idéalement, il est important pour vous éviter de perdre beaucoup de temps de l'annoncer sur votre site internet. Si vous n'avez pas de site internet, je vous recommande de vous rendre sur ma boutique Entrepreneur.com car j'ai lancé il y a deux semaines une formation pour vous faire réaliser par vous-même un site internet. Donc je reviens à ce que je disais, le site internet doit déjà annoncer votre minimum de commandes. Comme ça si le client n'a pas ce budget-là, malgré toute sa bonne volonté et toute sa bonne foi, il ne perdra pas son temps à vous envoyer un devis et vous ne perdez pas votre temps à prendre une commande, à savoir ce qu'il veut pour au final vous rendre compte qu'il n'a pas le budget pour s'offrir pour, euh, un cake design. Donc le minimum de commandes, il faut l'annoncer au client et c'est un moyen de pouvoir filtrer quel client a le budget et quel client n'a pas le budget. Avec ce minimum de commandes, vous allez être forcé à penser temps. Chaque gâteau que vous allez réaliser, chaque cake design que vous allez entreprendre, vous allez vous demander combien de temps ça me met pour faire un gâteau qui n'est pas décoré, c'est-à-dire un gâteau qui va être juste tout blanc, avec juste recouvert de crème au beurre euh, ou de pâte à sucre, peu importe, mais sans décoration avec un ruban autour. Ça, c'est le gâteau strict minimum avec juste un ruban. Maintenant, quand vous allez devoir faire une décoration, vous allez évaluer le temps de la décoration en plus. Et ces deux temps, vous allez les additionner pour pouvoir estimer le temps que vous mettez pour un gâteau. Et quand vous connaissez votre prix horaire, en parenthèse, si vous ne connaissez pas votre prix horaire, je vous recommande d'aller sur ma boutique et de prendre une heure de coaching avec moi et on verra ensemble comment fixer votre prix horaire en, est, en, mettant en, en, en, en prenant en compte toutes vos charges et tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir ce chiffre-là en tête. Et quand ce chiffre-là, vous l'avez en tête, et quand vous allez pouvoir estimer le temps que met un gâteau, en très peu de temps, mais vraiment en très très peu de temps, vous allez pouvoir donner des devis aux clients. des devis qui seront rentables. Et oui, des devis rentables. Pas pour faire plaisir aux clients, pas parce que vous avez peur de ne pas faire la commande, pas parce que vous avez peur de, de, de, comment dire, de ne pas avoir de clients, mais parce que vous savez que vous avez un business à faire tourner et vous connaissez votre valeur, vous connaissez vos tarifs sur les bouts des doigts, vous les avez calculés. D'ailleurs, je vous recommande cette vidéo qui s'appelle « 10 euros la part » et vous allez comprendre pourquoi je dis cela. Pour finir, on va refaire l'exercice du début. Je suis un client et j'ai un événement organisé, un anniversaire, on est confinés chez nous. On est six. Alors je veux un gâteau sur le thème du chevalier qui fera six personnes. Je viens te voir toi, cake designer, et je te demande Peux-tu me faire un devis Quel prix tu vas faire Comment vas-tu facturer ce gâteau Maintenant que tu as écouté cette vidéo et que tu sais qu'il te faut un minimum de commandes. Simplement, mon conseil est que tu dois avoir le même tarif, que ce soit pour 6 parts, pour 15 parts ou pour 20 parts. Du moment que c'est un gâteau sur un seul étage, tu mettras exactement le même temps. Que le client veut seulement 6 parts, c'est son problème, car toi, tu mettras le même nombre de temps. Alors ce client, il a intérêt à prendre un 15 parts et se servir deux fois, car ce sera le même prix. Car vous savez que vos prix, vous les avez calculés, vous les connaissez sur le bout des doigts et que maintenant vous ne faites plus de gâteaux non rentables, car vous êtes un cake entrepreneur et non pas simplement un passionné qui se plaît dans un loisir qui le coûte en temps et en argent. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle a été intéressante, si c'est le cas, je, je t'invite à liker, à partager et à me faire des petits commentaires pour me dire ce que tu as aimé et qu'est-ce que tu as trouvé intéressant et aussi me dire quels sont les sujets que tu aimerais que j'aborde dans mes prochaines vidéos. Et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur Kik Entrepreneur.